Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. C'est Alex de la formation Be Wild and Free. Cette semaine, on va parler du Quarter 4, le dernier trimestre de vente de l'année pour Amazon. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas d'être abonné à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des dernières nouveautés et de liker si tu aimes notre contenu. Sur ce, je te passe l'intro. Premièrement, qu'est-ce que le quarter four? Le quarter four est tout simplement le dernier trimestre, soit octobre, novembre et décembre. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi c'est le grand événement, mis à part le Prime Day avec Amazon? C'est que tous les gens qui magasinent pour le temps des fêtes vont commencer à magasiner en octobre. Et toi, tu dois être prêt, tu dois avoir ton inventaire pour le dernier quarter four, qui est le dernier trimestre de l'année. C'est le trimestre année après année qui fait toute la différence dans ton année. Le premier trimestre, de façon générale janvier mars euh, janvier février mars mais je l'avais fait avec mes mois janvier février mars ben c'est euh, les mois les plus tranquilles dépendamment du type de produit est toujours aussi mais pour revenir indéniablement tous les vendeurs font des profits records année après année et le mois de décembre les premières années même les premières années on avait fait au-dessus de 45 000 après ça on avait une augmentation à 65 000 après ça dans l'année record qu'on a faite euh, je pas l'année passée parce que, je l'avais expliqué dans une vidéo, on avait eu un recul des chiffres, on avait eu des problèmes d'inventaire. Est-ce que c'est -ce est vrai qu'une entreprise va toujours bien? Peut-être, pour certaines. La nôtre, ça n'a pas été le cas. Puis on agit en toute transparence en vous disant ça. Mais dans notre année record, on avait fait un peu près de 200 000 en seulement décembre, ce qui a été... Euh, extraordinaire. C'est pour décembre 2019. Après ça, la, la COVID est arrivée. Vous savez, vous connaissez un petit peu la suite. On n'a pas été les seuls qui, qui ont été impactés. Donc, je reviens à mon sujet principal, le quarter four. Pourquoi maintenant? Maintenant, si tu commences à faire ta recherche et que hum, tu fais des tests sur ton produit à savoir le modifier, euh, regarder pour le, le meilleur packaging et qui arrive en entrepôt, Amazon, on se dit dans un mois, un mois et demi, on est déjà rendu à, la, à la mi où la mi-août, ta première inventaire va te permettre de pouvoir te bien te positionner. Idéalement, tu es capable de liquider ton inventaire en un mois, un mois et demi, ce qui t'amène justement au début octobre. Début octobre, tu seras déjà censé d'avoir une deuxième commande et d'avoir une troisième commande en préparation. C'est pas le temps de penser à dégager des profits. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas le temps de commencer à prendre l'argent des profits pour pouvoir te payer des choses. Réutilise cet argent-là, de l'argent de ton profit, pour tout de suite recommander un troisième inventaire qui, cette fois-ci, va être beaucoup plus grande parce que ça peut partir très, très, très rapidement. Et la pire chose pour un vendeur qui peut arriver, c'est d'être hors de stock dans un marché qui est très en demande. Tu ne veux pas être hors de stock. Ça nous est déjà arrivé sur certains produits. Des fois, on ne peut pas toujours tout contrôler non plus. Euh, ça prend du temps. Il y a eu des, des erreurs d'expédition. De, on a déjà eu des commandes qui, ont, qui étaient censées passer pour une deuxième commande. En, en, on a passé une commande en septembre. On pensait recommander des Début novembre, pour que ça arrive à peu près en début euh, décembre. Et la, la commande de, de septembre est arrivée le 15 décembre. On a fait quelques ventes, mais jamais comme si l'inventaire avait déjà été là. En plus que ça nous a déduit d'un inventaire, celle du mois de novembre, mais elle a été reportée au mois de janvier. C'est important pour toi aussi de pas courir. On n'apprend pas à courir dans la vie, on apprend à marcher. Et les choses doivent se faire, oui, d'une façon rapide, mais de la bonne façon. C'est important que tu comprennes toutes les étapes pour éviter justement d'essayer de prendre des raccourcis qui, au final, vont tout simplement te coûter plus d'argent. Il y a des bons raccourcis, il y a des moins bons raccourcis. C'est à toi de voir ta job, c'est de voir est-ce que le raccourci que je vais emprunter va me coûter plus au final ou pas. Première idée qui me vient en tête quant à euh, le raccourci, qu'est-ce que ça veut dire? Un vendeur, c'est-à-dire toi, euh, tu décides de prendre une boîte pour le packaging qui est de moins bonne qualité, pour 10-15 sous de moins, parce que tu veux sauver euh, sur ça. Certains produits n'ont pas besoin d'avoir un emballage de qualité. Certains produits en ont besoin. Je me répète encore, parce que c'est l'exemple la plus flagrant. Presque tout le monde a un iPhone ou un Samsung, mais eux, c'est les experts, justement, dans le packaging. On ouvre une boîte Apple, que ce soit pour un Mac un iPad, un iPhone, il y a beaucoup, beaucoup de gens, même nous ou dans notre entourage, qui gardons les boîtes parce qu'on dirait on se sent coupable de jeter la boîte parce que c'est une boîte tellement qui est de qualité, qui reflète aussi l'image du produit. Prenez pour exemple, vous déballez une caméra, puis que la boîte, est dans un sac de plastique, même pas une boîte, même pas une boîte. On va prendre un sac de plastique pour l'exemple. Est-ce que selon vous, il y a comme inconsciemment une image de qualité quand c'est une belle boîte, tout est à sa place, on a l'impression qu'on a payé pour ça, mais on a payé pour une belle qualité. C'est là aussi que ça fait toute la différence. À savoir, est-ce qu'un produit va se vendre ou ne se vendra pas? Le quarter four, c'est le moment maintenant. Si tu es en action, mais parfait. Prépare tes inventaires pour que tout arrive en début octobre, début novembre, début décembre en entrepôt. Après maintenant, être quatre ans vendeur temps plein Amazon, c'est quelque chose qui se reproduit année à année après année. Est-ce que c'est moins bon de partir en avril? Absolument pas. Tu peux aller chercher énormément de ventes. Est-ce que c'est moins bon de partir au mois d'octobre? Absolument pas, parce que dépendamment de ton produit, si c'est euh, saisonnier, ben, à ce moment-là, tu vas vouloir être là pour le temps des fêtes, dans les derniers euh, trimestres. Si c'est à l'année, ben, à ce moment-là, ça se vend à l'année. De toute façon, la plupart des produits vont se vendre à l'année, à moins qu'ils soient spécifiques à une saison. Pour finir sur ce point, toi, comment est-ce que tu vas te préparer? Est-ce que tu as des trucs? Partage-le en commentaire. On est très intéressé à savoir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à rejoindre. Je vais mettre le lien sous la vidéo qui est notre groupe public Facebook. Les gens partagent des informations très intéressantes, malgré que notre groupe euh, privé soit beaucoup plus exclusif, mais c'est réservé pour les étudiants de la formation. Sur ce, bonne préparation. as encore le temps. Fais-toi-en pas. prend les bonnes informations à la bonne place et tu auras un succès garanti sur Amazon FBA, peu importe le marketplace que tu auras choisi. Sur ce, ciao et à la prochaine!